Bonjour, bienvenue au MOOC Peser l'Univers de l'Observatoire de Paris. Je suis Caroline Barban, maître de conférence. Je m'appelle Alain Dorissouniram et je suis astronome. Et je suis Émeric Bron, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Et nous travaillons tous les trois ici, à l'Observatoire de Paris, le plus grand centre de recherche en astronomie et le plus ancien encore en activité. Ce MOOC aborde une notion fondamentale en astrophysique, la détermination des masses dans l'Univers. En effet, connaître la masse d'une comète, d'une étoile, d'une galaxie, donne accès à la nature intime de cet objet, comme la densité, qui dans le cas d'une exoplanète, conditionne son habitabilité. Or la masse est une quantité très difficile à obtenir. En effet, la lumière, messager des astres, nous apporte une foultitude d'informations précieuses comme la température, la composition chimique, la vitesse. Mais pour la masse, il faut chercher un autre outil, la fameuse troisième loi de Kepler. C'est le pèse-personne de l'univers. Dans ce MOOC, vous allez découvrir comment l'application de concepts physiques basiques que vous avez vus au lycée peut permettre de comprendre des objets astronomiques extrêmement lointains, des étoiles, des galaxies situées à des milliers, voire des millions d'années-lumière, sans qu'on puisse s'y rendre. Et cela grâce aux lois de Kepler, vieilles de 400 ans et encore utilisées aujourd'hui pour déterminer la masse des astres à partir de leur mouvement. Ce MOOC vous apportera un bagage en astronomie pour mieux comprendre les actualités scientifiques. En effet, on parle souvent dans les médias de ces nouvelles planètes découvertes autour d'autres soleils, ces fameuses exoplanètes. Comment font les astronomes pour savoir si telle ou telle planète est rocheuse ou gazeuse Pour cela, il faut peser ces objets. Et vous saurez le faire. Ce MOOC sera aussi l'occasion d'aborder quelques recherches actuelles en astrophysique et en particulier les méthodes les plus récentes pour estimer les masses. Nous vous initierons à de nouveaux outils en lien avec des télescopes à la pointe du progrès depuis le sol et depuis l'espace. Nous vous attendons avec impatience pour peser ensemble l'univers. À, à très, très bientôt, bientôt. Rejoignez-nous Inscrivez-vous au MOOC, pesez l'univers, l'eau vit au MOOC.